aujourd'hui Moi ça va bien. C'est pour vous dire que là je suis rentrée de l'avion euh, hier. Voilà. Et pour vous dire qu'on m'a mis directement dans ma chambre parce que j'ai eu un contact à Paris pour le Covid-19 parce que quelqu'un a ouais, sa mère qui a le Covid et voilà. Donc j'étais dans ma chambre et là ce matin j'ai eu mon village euh, dans la chambre aussi. Bon. C'est bien aussi de l'avoir là mais j'aurais préféré descendre. Voilà. Alors, euh, je vous dis tout ça. J'espère que vous ne serez pas une personnaliste, parce que c'est très chiant de rester confiné euh, pendant que vous êtes d'attendre peut-être euh, quand arrivera le test de l'autre patient. Voilà. Et entre un j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Je vous souhaite une bonne année 2021. voilà les potos. Et après, euh, je vous ferai une vidéo jeu ou un live ce soir, si je ne suis pas trop fatigué. Je vais vous faire un live ce soir, si je suis pas fatigué. Voilà. Peace. A plus les potos. N'oubliez pas de le pouce bleu, de vous abonner. A plus pour la vidéo. Bye.